Salut à tous et bienvenue sur la chaîne On en parle depuis longtemps et c'est vrai que ça n'avance pas très vite. Euh, je vous parle évidemment des produits Mateur. Alors, il y a pas mal de marques maintenant qui sont compatibles Mateur, notamment Yves qui était déjà compatible HomeKit, donc ça perd un petit peu de son intérêt en tout cas pour nous ici. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui n'était pas compatible HomeKit. Alors certes, c'était compatible déjà Google Assistant, Alexa et euh, IFTTT, et surtout euh, Siri Shortcut, c'est SwitchBot, et ça y est, euh, SwitchBot bah, est compatible Matter. Malheureusement, tous les accessoires SwitchBot ne sont pas du tout compatibles Matter, mais on a notamment ce hub, le hub 2, euh, qui va servir de pont compatible Matter, que vous allez pouvoir installer dans l'application Home. Et ce hub 2, bah, le voici, il est proposé donc avec son câble d'alimentation, avec son adaptateur secteur, évidemment le hub 2 qui se trouve juste ici, on va pouvoir le poser comme ça, puisque vous remarquerez qu'il sert notamment de thermomètre donc évidemment il ne fait, il fait pas que ça donc non seulement donc c'est le pont pondateur principal il sert de thermomètre donc vous allez avoir dans l'application maison la température donc, qui est indiquée là vous allez également euh, vous en servir en tant que capteur de luminosité et vous allez euh, également vous en servir comme capteur d'humidité vous allez connaître l'humidité ça aussi vous allez le voir dans l'application maison alors il existe quelques petites subtilités hein, pour euh, ce capteur si vous appuyez ici vous allez donc l'éteindre vous allez pouvoir le rallumer en appuyant ici euh, et puis surtout ces touches en fait vont également servir de lancement de, de scènes donc vous allez si vous avez d'autres accessoires Switchbot vous allez pouvoir lancer des scènes notamment euh, l'ouverture d'un rideau bon tout ça ça fonctionne euh, très bien c'est vrai que l'avantage de Switchbot hein, c'est que c'est un environnement assez complet et que vous allez pouvoir faire tout plein de trucs euh, donc en restant dans cet environnement Switchbot l'avantage de ça c'est que vous allez pouvoir connecter donc vos accessoires Switchbot à l'application Switchbot et certains accessoires notamment le rideau celui-ci que j'avais testé il y a quelques temps euh, bah, va être automatiquement reconnu comme accessoire dans l'application Home et vous allez pouvoir, pouvoir euh, piloter vos rideaux connectés depuis votre application maison Alors vous allez voir que pour installer un accessoire mater c'est exactement le même principe kit. Alors ici on va quand même installer déjà le Hub 2 euh, directement dans l'application Switchboat. Donc vous téléchargez sur l'App Store, vous appuyez sur le plus et vous allez ajouter Donc ça va être reconnu automatiquement, vous allez donc ajouter le Hub 2 pour remettre l'appareil en mode jumelage, bah c'est bien indiqué, euh, généralement avec SwitchBot, euh, ça nous demande d'appuyer sur les deux boutons qui se trouvent juste ici. Donc il n'y en a que deux, vous maintenez quelques secondes et on va basculer, voilà, ça y est, en mode jumelage. Une fois que c'est fait, vous validez, ensuite on va devoir rentrer le mot de passe Wi-Fi de votre routeur. Bon là c'est tout simple. Ensuite on suit donc les étapes et voilà vous êtes arrivé sur votre hub 2 euh, qui va vous donner la température. Alors il y a un calibrage au début hein, euh, et donc ça me dit que c'est automatiquement puisque SwitchBoot est associé à mon Alexa. Euh, donc c'est euh, que le nouveau périphérique est intégré. Ensuite une fois qu'on est là, donc on va aller dans les réglages qui se trouvent ici et on va aller dans la partie Matter. Euh, Puisqu'on va devoir générer un code, donc soit le code QR soit le code normal pour ajouter donc à l'application maison l'accessoire. Alors ensuite ça va vous demander de faire la mise à jour firmware, donc si c'est pas le cas bah, vous le faites et puis je profite de cette petite parenthèse pour vous parler d'un petit problème que j'ai eu lorsque j'ai installé ce hub directement dans l'application maison. Alors je vous avoue que je connais pas le, le, la, la raison du, du problème, pour installer donc un produit amateur on a besoin soit du code QR ou soit d'un code que vous rentrez manuellement sur l'application en maison et vous suivez la, bah, en fait que, comme n'importe quel produit HomeKit. Alors j'ai une erreur et je ne sais pas si c'est dû au code ou tout simplement s'il fallait scanner plutôt le code QR, mais sachez quand même que j'utilisais une version qui était en bêta iOS 16.5 alors qu'iOS 16.4 venait juste de sortir lorsque j'ai fait la vidéo. Euh, en passant en iOS 16.4, évidemment j'ai pas eu de problème. Donc bon je vous conseille de ne pas mettre forcément à jour. Donc comment j'ai fait Voilà, donc j'étais depuis mon iPhone, j'appuie sur le plus, j'ajoute un accessoire, et euh, donc soit je scanne le code QR, mais comme mon code QR a été enregistré dans la pellicule photo de l'iPhone, bah, je ne l'ai pas, ou soit je vais rentrer manuellement le code. Alors vous voyez que mon Hub 2 euh, est bien reconnu. Donc je clique dessus, et là, donc ça me demande le code, euh, le code voilà, que je colle ici. Et comment récupérer ce code Alors petit retour en arrière, Donc je reviens sur mon application SwitchBot, je vais dans la partie Matter, et là je vais soit copier le code, ou alors tout simplement prendre une photo d'écran de mon code QR voilà donc moi j'avais copié comme je, je le faisais depuis l'iPhone je pouvais pas prendre en photo donc mon code QR de, depuis mon iPhone c'était pas possible donc j'ai copié le code j'ai rentré le code et puis là donc ça a tourné ça a tourné ça n'a pas fonctionné j'ai dû passer par mon iPad pour que ça fonctionne et puis après j'avais pas de problème et puis après bah c'est exactement comme n'importe quel thermomètre qui serait dans l'application maison vous allez dans l'application maison vous sélectionnez climat vous sélectionnez votre thermomètre vous avez votre accessoire et vous pouvez donc consulter et demander évidemment à Siri bah, quelle est la température du thermomètre alors on passe maintenant à un second accessoire, c'est le rideau connecté. Alors je vous avais déjà fait le, le, le, le déballage de ce produit il y a quelques mois, donc ça fonctionnait bien avec Alexa, etc., Google Assistant. Et puis c'était compatible Siri Shortcut, donc on pouvait demander à Siri bah, d'ouvrir le, le rideau, de fermer le rideau. Là l'intérêt c'est qu'il est compatible avec le Hub Matter, et de, donc vous allez vraiment le voir dans l'application maison. Alors j'ai pas vraiment envie de vous refaire tout le pas à pas pour euh, installer un rideau connecté, mais c'est assez simple en fait finalement euh, ce, ce petit robot. Donc vous allez dans l'application Switchboat, vous allumez votre robot, votre curtain, vous le sélectionnez dans la liste puisqu'il va apparaître et vous appuyez, donc ça va vous demander d'appuyer euh, voilà, sur le bouton qui se trouve là, vous appuyez quelques secondes et vous allez pouvoir le recharger. Donc vous avez vu hein, avec le port USB, donc là ça clignote, ça devrait le trouver rapidement, ça c'est rapide, voilà, donc ça l'a trouvé. Et la configuration... Donc peut commencer. Mais très rapidement, concernant les étapes, ça va vous demander de quelle manière vous allez ouvrir les rideaux, de quel type sont vos rideaux, ça va vous demander le déplacement, de le mettre à gauche, à droite pour, pour en fait pour tout ajuster. Bon, c'est pas très compliqué, vous suivez les étapes et normalement là il n'y a, a pas de problème particulier. Donc vous voyez, vous sélectionnez le type de rideau que vous avez. Donc bon, ça je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo. Et le principe, hein, c'est tout simple, hein, le robot va venir entraîner votre rideau, ça va l'ouvrir et le fermer. Alors pour intégrer ensuite le rideau dans le kit, rien de plus simple, on va dans l'application SwitchBot, vous sélectionnez votre hub, vous allez dans la partie Mateur et vous avez donc euh, la possibilité d'ajouter des appareils secondaires. Donc ici, moi j'ai ajouté mon rideau et le bouton rouge que vous avez vu juste avant, donc permet de le faire. Une fois que c'est fait, bah, c'est intégré dans l'application maison. Et dans l'application maison, bah, voilà, ça ressemble à ça, euh, ça vous connaissez, donc si vous cliquez une fois dessus vous allez pouvoir piloter le rideau et vous allez pouvoir alors si on descend donc on a toutes les informations on va pouvoir évidemment le mettre avec de, des scènes enfin etc des automatisations et vous allez pouvoir gérer comme ça euh, l'ouverture ou la fermeture du rideau Alors je pense que c'est pas mal pour débuter dans le monde de mateur. Donc si vous n'avez pas de rideau, rien ne vous empêche d'avoir ce hub 2 et d'utiliser par exemple comme thermomètre. Euh, alors ce qui est pratique, hein, c'est que donc, vous allez pouvoir conserver euh, tout l'historique de, de, des températures. Donc moi j'en ai un depuis plus d'un an, euh, donc j'ai l'historique. là, Celui-ci il a quelques jours, donc j'ai n'ai pas grand chose encore. Euh, et puis donc bah, ça marche évidemment avec l'humidité. C'est vrai que ça peut être, ça peut être pratique, l'autre fois chercher la, la température à, une, à un certain moment j'ai pu retrouver facilement euh, donc, euh, avec les écarts de température, et puis donc la luminosité, donc ici, et on va faire un test, de, là je couvre, ça y est, le, le, le, le thermomètre, et vous allez voir, voilà, tout de suite, donc c'est très réactif, hein, contrairement à certains capteurs qui mettent un petit peu plus de temps, donc là c'est assez rapide, donc j'ai mon thermomètre couvert, voilà, je le découvre, et voilà, bah, ça repart directement, donc, euh, moi, je le trouve assez réactif de ce côté-là. Et même côté température, euh, bon, pareil, hein, là, c'est pas aussi euh, rapide. Mais vous allez voir, donc comme je l'ai tenu, normalement, il devrait augmenter 22.7. Euh, alors, c'est... Voilà, 22.8. Donc, c'est pas très rapide... Euh, c'est pas instantané, c'est à dire que même s'il a voilà 22, 9, euh, même il a une température de 25 à un instant T, le temps que ça monte, donc ça va prendre un petit peu de temps mais globalement je l'ai trouvé assez réactif voilà ce que je pouvais vous dire sur ce hub 2 compatible Mateur, donc je trouve que c'est quand même pas mal hein, pour commencer avec euh, un environnement Mateur surtout que l'environnement switchbot est très com très complet, hein, il y a pas mal d'accessoires, que ce soit des, des caméras alors euh, évidemment, évidemment hein, pour l'instant pas compatible Mateur, mais en tout cas bon on a des caméras, on a des, des ampoules on a des tags NFC, enfin c'est vraiment très euh, c'est très bien fait euh, l'environnement mateur on peut rajouter des scènes etc donc c'est pas mal donc si le produit vous intéresse euh, je vous mets le lien dans la description en plus j'ai un code promo normalement je le mettrai dans la description euh, je devrais avoir ça donc ça devrait être fait lors euh, de la finalisation de cette vidéo et puis je termine juste sur un point regardez Switchbot embarque des widgets et je trouve que ça fait partie des marques Switchbot est une marque qui elle euh, liée très très fortement en tout cas à l'environnement apple donc si vous avez un iphone je pense que c'est vraiment une marque qui est faite pour pour vous euh, donc il y a, ya plein d'avantages donc c'est je trouve ça assez cool merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et donc tous les liens sont dans la description à bientôt